Il est venu sur un bar avec moi Hyundai connard. après e 10 qui est là On va la démarrer grâce à un petit bouton qui se trouve là. Voilà, et c'est un 3 cylindres Effectif Paré à la mienne, l'Ai20 et à l'Ai10, bah, ouais, c'est quand même déjà plus grand hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. On vient, on vient d'utiliser la I 10 Ouais c'est plus grand. Et, et on est bien mis quoi ouais. dans les deux. Ouais ouais. C'est plus ou moins le même que chez moi, donc c'est pas mal. Euh... Avec un écran plus grand que, que sur la I 10 ouais, On a peut-être un petit peu moins de, de visibilité, je trouve, que dans que dans la 10 Bon, avec la, le, le pare-brise avant qui est euh, qui est assez incliné On va voir ce que ça dit au niveau de la conduite Elle est baffement plus nerveuse. On, sent, on la sent plus puissante aussi hein, quand même. Péant. En... Un système de frein un petit peu euh, quand on est à l'arrêt tu vois. Démarrage en... en côte. Démarrage en côte qui est fonctionnel. Et ça je trouve ça vraiment sympa. Ouais, ouais. C'est un moteur qui est très semblable. Euh, la ah là 20 j'ai l'impression, parce que j'ai vraiment fort les mêmes sensations qu'avec qu la mienne, c'est marrant. Maintenant, à droite. Et encore une fois, comme tu disais, hein, Martin, les, les, petits, euh, les petits contours en bleu. Alors là, qu'est-ce qu'on a Ici Là, les petits boutons là. là. Là en bas, tu veux dire Là bas. On a toutes les fonctions air conditionné, euh, réchauffement des, des vitres et tout ça. Euh, cette fois on a un petit euh, allez, un indicateur de température euh, euh, électronique. Et le volant j'aime bien parce que t'as as moins, t'as as un espèce de corps un peu plus petit, plus fin. C'est confortable pour conduire. Et on est sur combien de chevaux pour ce cône euh, 120 chevaux je pense. Ouais. On est, je trouve qu'on est bien dedans, je sais pas ce que toi t'en penses. Oui. Bien, une bonne assise. Un peu plus, euh, plus redressé, j'ai l'impression, euh, je sais pas le, oui, le, bas, du, le bas du dos qui, qui pousse un petit peu plus, tu vois. Ouais. C'est bien pour toi du coup ça. Ouais. Pour moi c'est bien. Euh, ouais, Je trouve assez confortable. La coudoir qui, qui, qui aide, les, freins, les, les phares automatiques ici qui s'enclenchent. Ouais, voilà, tu peux installer Android Auto. Alors, une petite USB de, de recharge ici, là aussi, un petit câble auxiliaire. Et puis l'allume cigare. Euh, ça, ça classique. Légèrement... Et les boutons là. Je... Et là bah, Là je pense que c'est justement là, ça c'est le limitateur de vitesse ici. Euh, c'est marrant parce que sur la la 10 et sur la 20 il est sur le sur le volant plutôt. Et là, à mon avis, c'est la fonction, euh, avec la caméra de recul, le son aussi. Qui d'ailleurs, je trouve qu'on devrait désactiver le son. Parce que euh, sur cette voiture, euh, on a installé euh, une boule pour la remorque. Et du coup, du coup bah, le son s'active tout le temps. Dès qu'on qu est en marche arrière, là, le bip qui est constant. Parce que je pense qu'il détecte justement cette, cette boule de remorque. Quoi. Ouais. Donc elle date de 2020. Euh... Elle a été rachetée par ma mère en, en occasion, en fait, euh, il y a quelques mois. Mais je pense c'était une voiture d'exposition, expo, quelque chose comme ça, euh, pour un salon ou okay. quelque Et donc, en fait, elle était quasi comme neuve. Quoi. Contrairement à la disent je trouve que... La conduite est, est, est plus lisse, forcément tu es dans une voiture plus, plus large et donc en fait tu as l'impression de, de naviguer un petit peu euh, dans, de, sur la route. C'est intéressant, tu peux même voir la pression pneus euh, sur le, le tableau de bord ici. Et puis quitter le rond-point à la deuxième sortie. Je sens euh, plus en sécurité dans cette voiture-ci qui est plus comme, euh, comme un bateau et euh, qui est plus haute encore que dans les autres petites voitures. Quoi. 28 000 km au comptable. c'est pas c'est pas ta voiture oui, alors voilà, on va du coup éviter de faire des polis mon canal ouais ouais ça c'est vrai que ça pourrait être pas mal ça serait intéressant la, la coudoir est, est un peu trop postérieure en fait d'ailleurs moi non plus j'ai pas euh, j'ai pas la coudoir que j'aimerais bien avoir parce que quand enfin, ma main est reposée sur le, le changement de vitesse il y a le coude qui pend ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est confortable aussi et qui serait pas mal euh, d'avoir un petit truc un peu plus long ici. Ouais. Non, cette, euh, ce nouveau système de clé euh, de clé libre, ça, euh, j'imagine qu'il faut un petit temps d'adaptation pour euh, pour pas commencer à chercher le trou de la clé. C'est trop bien. Et trouve qu'on sent pas, on, on sent pas trop fort euh, la, la vitesse non plus. Quoi, euh. On est vite arrivé à 50 sans s'en rendre compte au final. Elle accélère fort. Un tout petit bruit. Alors il y a le cross control. Vous aussi, ouais. On pourra l'activer à mon avis une fois, une fois qu'on sera sur la chaussette Bruxelles. Est-ce qu'il y a le start il y a le start-stop sur celle-ci, euh, je ne l'ai pas accueille mais en effet il y a le start-stop, voilà. Et là on ne l'entend plus du tout, elle l'arrêt. Très discret hein, d'ailleurs quand elle redémarre, je ne sais pas si tu l'as senti fort. Non. Euh, je la trouve vraiment vraiment agréable. À conduire c'est très chouette. Moi C'est facile. Allons voir le désert. Ah oui, c'est Maintenant, tournez à gauche et puis vous arriverez à votre destination. Eh ben... Ça a arrangé. Hein. C'est... Ouais. Les pauvres. C'est fou. Ils ont du travail, les. est ah, plein de courage à eux. Voilà, justement, la marche est en le bip. Ah. Et à mon avis, voilà. l'accélère plus fort. Ouais, c'est facile de se lancer sur la, sur la chaussée vitesse que je dois pas oublier des attends, attends, est pas ordre du assez précis la pique évidemment mais <rire> oui. pas fait lorsque vous êtes arrêté elle tremble un peu ah oui vos suspensions par contre elle est bien prenez la première sortie je sais pas ce que tu penses ouais voilà. assez confortable encore hein, ouais. on sent moins les, les cases vitesse les petits par dans la rapport route. à la pienne ouais. oui voilà c'est ça par rapport et à la i20 et, 20, et 20. la i10 bah, la mienne qui est beaucoup beaucoup plus basse quand même il ouais, y a une bonne différence et on appuie Petite musique Hyundai sympathique. Voilà. Merde On a les coffres qui pourraient avoir un petit peu plus de place quand même Voilà La belle la Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à m'inviter sur Instagram.